Yo ya Est-ce que t'entends le tremblement? Est-ce que tu sens le tremblement? Est-ce que t'entends le tremblement? Est-ce que tu sens le tremblement? Est-ce que t'entends le tremblement? Est-ce que tu sens le tremblement? Est-ce que t'entends le tremblement? Est-ce que, Est que tu sens le tremblement? Petit a gagné billet père joli, un sourire dans un Airbnb, ça se traque, ça se frappe sur des parties gris dans un ratatata un ça si la nuit, ouais. prison à vie, un coloubli au oh,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 est-ce que t'entends les tremblements Est-ce que tu sens les tremblements Est-ce que t'entends les tremblements Est-ce que tu sens les tremblements ah Tout est gris, tout est, gris tout, est tout est noir, une balle se perd dans le soir Tout est gris, tout est noir, tout est gris, tout est noir Tout est gris, tout est noir, une balle se perd dans le soir Tout est gris, tout est noir de nos places pour bâtir des palaces. Dehors, ça trépasse, au calibre, broche Les petits dents et classes ont le sang qui se glace. Ici, pas de place pour rêver de l'espace. La mer se fracasse, les bateaux s'effacent. Sentation les masses dans des zones dégueulasses. Si tu gueules, te casse, on resserre la nasse. Nique sa race, vive la lutte des classes. Ah, oui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 Que ma ville s'éveille, que son peuple se lève, qu'on baisse les maîtres